djara n'est qu'on se met donc à fond avec moi m'info kateme amagné n'a quoi avec la baraque n'est pas si à l'air et co co je suis jeune au même titre que vous si j'échoue c'est la jeunesse que je suis et c'est une femme qu'on se <ride> voit donc on ne je mm. de l'Ibapho mm. mm. mm. au mm. Mali, ils ont fait des choses. Ils ont donga des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait C'est un philosophe. ont fait des choses. Ils ont que mm -hmm. donc au articles, on al mm -hmm. Mais, Alhamdulillah, ça veut dire que toujours, c'est clair, il la malienne, mm -hmm. -l -l -l -l -l la jeunesse malienne, Parce que Avi, aviva faut ni adomadim mm coculot, -hmm. yallo ni coculote, et c'est ça le job. Coculon vertébral. Donc au dedans, car la dure ou do, na, draubie, na fanga borala uh -huh. It, uh -huh. uh -huh. bon. si la dro et c'est ça clean, et c'est ça. Jenga jenga golangoloa. Donc fanga car fanga car douala, clean de. Ah bah. -huh. Donc pour que jamanah rega fanga suraga clean. Energy mbé jinasila. Na e energy sera car la bara ka jamanah joke uh -huh. Anklala peu. Mais, mais le problème est que depuis le la politique est Je ne pas. Que Que Que pas. Que <mère> Nous utilisons ces roulements. Mm -hmm. Normalement, quand on mm -hmm. a un travail On a un emploi qui a une formation. Si on On a un On a travail On où les ouais boîtes, les cahiers, cest à les donc, je ne Pourquoi? Parce que minke. Ni n'a problème. Donc, donc, la Donc, tout blanc, quand Donc, ameno de au des énergie, business là, ou énergie avec de Mais a Faut Voilà patriotisme est ce que voilà faire des choses qui sont foues. Il faut faire Il Il faut mmh. faire de banalités comme ça. Donc, ça veut dire Et a gendarmerie, arrondissement les gens Ils sont dans la gendarmerie. Ils sont dans la gendarmerie. Ils je pense que ça veut dire que ak la bala ambition bala projet ba boulo gagner chez jeunesse ma pour que ga jeunesse encadrer ga bonne impella ka la sera ka sera mi jamana jo sera sera mi semeserae voilà donc vraiment on qu'il faut il faut la fouka irala ka fo et on connaît d'autres cadeaux mais nous sommes toujours la même génération mm -hmm. que mm -hmm. nous donc anna mm -hmm. Dorsque, déjà, qu en abuyoro on fait au bara là parce mm que déjà que Alhamdulillah jeunes ou fan Alhamdulillah déjà mangadane au Bé Nkam une plateforme nous m'emballe au connard là au Baga blala ni bara ni anala soname InshaAllah. Amavo auye kafoni comment pourra monda abora affaiblir car ça veut dire ni de hacler la connard na aller découvrir ses ses amis à voir plateforme des jeunes musulman et patriote de Mali. Donc nous sommes P, Donc, M, P, M. -E. Donc, mm -hmm. a bora a fait, on on fait, a on